Et on arrive en classe de seconde, fonction carré. Qu'est-ce qu'elle fait La fonction carré, je vais la noter par la lettre C, associe à chaque réel X le nombre X carré. Sa RG n'est plus une droite, c'est une courbe. Cette courbe représentative, vous l'avez vu en seconde, c'est à peu près un truc comme ça. Ce truc comme ça est appelé parabole. qui se passe ici. Bien sûr, vous avez fait avec un logiciel ou avec un tableau de valeurs. quest se passe Si je reprends un tout petit peu le tableau de valeurs, x et c de x. Disons que je donne x la valeur moins 1, moins 2, moins 1, 0. Moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 1 au carré, ça fait 1. 0 au carré, 0. Encore d'autres valeurs de l'autre côté. 1, 2, 3, 1 au carré 1, 2 au carré 4, 3 au carré 9. On constate qu'au fur et à mesure que x augmente, c de x, autrement dit l'image de x par la fonction c, diminue jusque là et puis elle augmente. Ça veut dire que la fonction carré elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0. Et puis, elle est strictement donc décroissante et puis strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Regardez ici. Encore un exemple, encore une justification. Si a inférieur à b, f de a est supérieur à f de b. C'est la définition de la fonction décroissante. Si a inférieur à b, alors f de a supérieur à F de P. Fonction strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Tandis que sur l'intervalle 0 plus l'infini, notre fonction est strictement croissante. Autre chose d'intéressant, la dernière, regardez la RG de cette fonction. Elle est symétrique par rapport à l'axe OY. symétrique de point de vue géométrique. Hein, si je prends le point Moins 2, et ici l'image de moins 2, c'est 4. De l'autre côté, symétrique de moins 2, c'est 2. L'image de 2, c'est aussi 4. Ces deux points sont symétriques par rapport au Y. Pareil, ces deux points, pareil, ces deux points, bien sûr, si la parabole était tracée très exactement. Toujours en classe de seconde, on a parlé du polynôme de second degré. On a juste commencé l'étude de ce polynôme, parce qu'en classe de première OS, on va développer et on va finaliser toute l'étude sur ce polynôme. De quoi il s'agit Je rappelle que f de x égale AX carré plus bx plus c, abc de réel appartiennent à r, a différent de 0, très important, pour que ce thème ne soit pas nul, c'est appelé un polynôme de second degré. Polynôme, ça vient de monôme. Monôme, c'est chaque terme que vous voyez ici. En général, un monôme, c'est A fois X puissance N. Avec N, 1, 2, 3, etc. Et A, un nombre constant. Donc, on a trois monômes. C'est pour ça qu'on appelle ça un trinôme. Ou tout simplement, polynôme de second degré. Bien sûr, il y a des polynômes de plusieurs degrés. Troisième, quatrième mais ce n'est pas dans le programme de première ES. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Quelle est la représentation graphique de cette fonction Est-ce que cette fonction est croissante ou décroissante Bien sûr, on peut analyser par morceaux ces deux morceaux. Tout le monde reconnaît ici une fonction carrée qui a été modifiée en multipliant par A et ici une fonction affine. Autrement dit, c'est la somme d'une fonction carré modifiée et une fonction affine. Qu'est-ce qui se passe si on fait quelques calculs pour voir euh, intuitivement la croissance ou la décroissance Et donc en classe de seconde, on a décidé, et bien sûr la démonstration n'est pas très facile, que la représentation graphique de cette fonction est aussi une parabole qui a un sommet, et le sommet a comme abscisse moins b sur 2a, c'est-à-dire moins ce coefficient divisé par 2 fois ce coefficient. Et bien sûr, l'image c'est f de moins b sur 2a. La parabole descend, elle monte, la fonction f, est strictement décroissante sur l'intervalle on va faire la chose suivante elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins b sur 2a et puis elle est strictement croissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini c'est la cousine de la fonction carré la fonction carré fonction de référence très simple majestueuse ici c'est symétrique par rapport à Y. Et puis, sa cousine, les polynômes de second degré, qui peuvent être comme ça, ou peut être comme ça, dans le cas où A est inférieur à 0. Ici, c'est A supérieur à 0. Pour A supérieur à zéro, la parabole a les branches vers le haut. Pour A inférieur à 0, a les branches vers le bas. Mais toujours, le sommet, le sommet qui n'est pas forcément... En haut, ici le sommet est en bas, ce sommet, l'abscisse de ce sommet est toujours moins b sur 2a. Et bien sûr, celui sur le gâteau, la représentation graphique, la parabole, est toujours symétrique par rapport à la droite, cette droite-là ou celle-là, quelle est son équation bah, C'est x égale moins b sur 2a, à propos du sommet de la parabole.